Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de vous présenter les presets. Alors les presets c'est, euh, si on traduit ça en français, ça veut dire pré-réglage. Et euh, ces pré-réglages ne sont pas nouveaux, c'est-à-dire que c'est apparu il me semble aux alentours de la version Unity 2018. Mais c'est quelque chose qui est assez peu utilisé et souvent méconnu et surtout quand on débute. Et vous allez voir que ça peut être très utile. Alors je vais vous montrer tout de suite comment tout ça fonctionne dans une scène 3D classique d'Unity. Pour ce faire, je vais ajouter un objet 3D, un cube. Ce cube, je vais le monter un petit peu ici. Et je vais lui ajouter un composant pour le soumettre à la gravité, le fameux rigid body. Donc si maintenant je lance ma scène, on peut voir que le cube chute euh, bah, selon les paramètres du rigid body avec une certaine vitesse. Et évidemment, ce sont les paramètres par défaut. Dans mon jeu, il est possible que je dois modifier euh, ça, et d'ailleurs plusieurs fois. Ça peut être assez contraignant. Donc imaginons ici que je lui mets euh, une masse de 50. Euh, j'ajoute du drag, ici par exemple euh, 10, pour qu'il y ait du frottement à la descente et qu'il descende moins vite. Je pourrais euh, modifier l'angular drag, mais euh, ça n'a pas grand intérêt si ça n'aura pas d'incidence, mais je pourrais aussi modifier n'importe quel paramètre, par exemple la collision detection, souvent dans certains jeux quand on a euh, des, des, des objets qui se déplacent vite, discrète ne suffit plus, donc on doit passer en continu, et on pourrait comme ça continuer sur les contraintes et autres, mais je le ferai pas ici, on va vraiment s'atteler euh, qu'à quelques paramètres. Donc si maintenant je lance ma scène, vous allez voir tout de suite la différence, c'est que mon cube descend beaucoup moins vite et évidemment les nouveaux paramètres ont été pris en compte. Alors ce qui est intéressant avec les presets, c'est que vous pouvez les trouver sur chaque composant. Regardez, je prends mon rigid body et ici à droite, j'ai un, un genre d'icône qui représente deux sliders et euh, si je clique dessus, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec Select Preset. Pour le moment, j'en ai aucun, mais je peux les enregistrer en, en faisant ici, euh, en cliquant sur le bouton Save Current To. Donc enregistrer euh, quelque part, on va dire, voilà. Donc par défaut, on peut voir que ça se met dans mon dossier Asset, je peux le mettre ailleurs. Et j'ai surtout ici euh, le fichier rigidbody par preset qui est nommé par défaut, et je peux modifier son nom sans aucun souci. Ici, je ne vais pas le faire. Donc si je clique sur ce fichier qui est apparu, on peut voir que j'ai ici le rigidbody avec les presets que j'ai euh, créés précédemment. Donc ce qui va être intéressant maintenant, c'est que si on crée un nouveau cube, que je le positionne ici, à une hauteur un peu différente, mais peu importe, et que je lui ajoute maintenant un composant rigid body. Évidemment, euh, bah comme tout à l'heure, il chute euh, avec les valeurs par défaut. On peut voir la différence. Maintenant, ce que je peux faire, j'ai plusieurs possibilités, c'est de sélectionner ici euh, les presets, et maintenant vous pouvez voir que selon le type, j'ai bien body, mon fichier preset qui est disponible. Et si je clique double-clique dessus, on peut voir que mes paramètres ont été appliqués. Donc c'est assez intéressant, parce qu'on euh, bah, peut voir que euh, bah, je ne vais pas devoir intervenir à chaque fois dessus, en tout cas modifier tous les paramètres. Alors ça, euh, c'est valable ici pour le cube, mais ce serait valable pour n'importe quel objet qui va avoir un composant body. Alors ce qui est intéressant, c'est que si je sélectionne ce fichier, je peux aussi ici faire « Add to Rigidbody Default ». Ça veut dire que ça va écraser les valeurs par défaut quand j'ajoute un composant Rigidbody. Je vous le prouve tout de suite. Je vais prendre un autre objet. Ici, on va prendre une sphère. On va la positionner plutôt par ici. On va la monter un petit peu et maintenant on va lui ajouter de nouveau un rigid rigidbody bah, vous pouvez voir que les paramètres ont bien été reportés je suis bien en continu, j'ai un angular drag de 1, une drag de 10 et une masse de 50 donc si je lance ma scène, vous pouvez voir que les objets chutent tous à la même vitesse enfin, ils ne sont pas positionnés à la même hauteur mais en tout cas on peut voir que les paramètres du rigid body ont bien été appliqués alors, bien évidemment, euh, tout ça peut se... Là, je vous ai montré ça avec le rigid Body, mais vous pouvez voir que vous en avez sur tous les composants. Imaginons ici que je prends ce cube, que je prends son Box Collider, que je décide de cocher le East Trigger, euh, que je prends euh, le Size ici, que je lui mets euh, 2, 2, 2, par exemple. Eh ben, on va pouvoir enregistrer de nouveau ce preset, donc de la même manière. Là, on peut voir que... J'ai euh, le Box Collider preset qui est mis par défaut. J'enregistre. Et on peut voir que maintenant j'ai de nouveau ce fichier. Donc si je prends le Box Collider, évidemment on peut voir euh, le East Trigger qui est coché, le Size qui est modifié. J'ajoute euh, le Box Collider ici, le preset, pour devenir le preset par défaut. Et bien évidemment, maintenant si on ajoute euh, un cube on peut observer que j'ai bien par défaut le box collider qui est bien été modifié donc on peut voir que c'est assez intéressant parce que en fait je remplace les valeurs par défaut des composants ce qui peut être vraiment euh, super alors ça s'arrête pas là évidemment voilà une utilisation assez euh, on peut voir déjà que c'est bien utile mais euh, ça pas ça va pouvoir vous rendre d'autres services alors je supprime quelques ici euh, quelques presets quelques objets mon cube alors Imaginons que je veux ici, euh, alors ça n'a rien à voir ici avec ça, mais si je veux ici, je rajoute une image. On peut voir que j'ai une image ici et j'ai euh, l'inspecteur qui me propose les, euh, les paramètres d'import par défaut donc on peut voir ici que j'ai une texture type et imaginons que je veux le passer en sprite c'est un PNG donc je vais le choisir ici en sprite imaginons ensuite que je veux modifier des paramètres je pourrais le mettre par défaut plutôt qu'en clamp en mode repeat je pourrais choisir le max size et le baisser à 512 je pourrais euh, choisir l'algorithme de redimensionnement en biliné bilinéaire pardon. je pourrais modifier la qualité en low évidemment là j'applique et on peut voir que ça fonctionne très bien je peux aussi créer un preset, c'est-à-dire que là, je fais un Save Preset, Save Current To, et là on peut voir que j'ai Texture Importeur Preset. J'enregistre, et évidemment, de la même manière, si maintenant je rajoute un nouveau sprite on peut voir qu'il est ici le logo d'Unity. Euh, je peux ouvrir le preset et je peux double cliquer sur texture Importer et faire un apply et là on peut voir que j'ai bien ici mon sprite on voit qu'il est bien découpé d'ailleurs on peut voir que si je le mets dans la scène il est bien là voilà vous pouvez voir euh, et celui ci aussi il y a vraiment pas de problème au niveau du sprite maintenant ce que je peux faire aussi c'est au niveau du texture Importer faire la même chose et dire que c'est euh, le preset par défaut. Ce qui va nous simplifier la vie. Regardez, je prends un autre sprite, alors n'importe lequel ici, je le glisse, et là on peut voir que par défaut, il est déjà en sprite 2D, j'ai bien le 512, le billard, tout a été repris. Donc ça c'est assez intéressant, euh, et je vous le prouve tout de suite, parce que je peux de la même manière dire remove from texture importer par défaut, donc ce ne l'est plus. Si maintenant je rajoute un autre sprite, alors par exemple ici celui-ci, voilà, on peut voir qu'autour euh, il n'est pas transparent. D'ailleurs, je peux vous le prouver encore plus rapidement en faisant tout simplement ça. Je vais supprimer ceux que j'ai déjà importés. Et je vais les reprendre. Je reprends mon logo. Vous voyez que j'ai toujours le blanc autour. Euh, mon pré-réglage n'a pas été euh, importé par défaut. Je suis obligé de le faire manuellement. Donc vous pouvez voir que ça peut vous simplifier la vie parce que si vous avez beaucoup de sprites à.. Alors vous pouvez faire cette opération aussi. Euh, en sélectionnant plusieurs sprites et en le faisant une seule et unique fois mais ça peut être le comportement ici par défaut si vous utilisez en faisant ça un add texture un add preset ou défaut texture enfin vous m'avez compris donc euh, voilà ce que je voulais vous montrer euh, là dessus alors ce qui est important aussi de comprendre c'est que ça fonctionne aussi pour les scripts imaginons ici que euh, je supprime, je vais enlever tous mes objets, je vais garder que le cube. Je crée un nouveau script c Sharp et je vais l'appeler Demo, hein, tout simplement. Euh, je l'affecte à ce cube, voilà. Alors on peut voir que le collider est toujours pas bon, mais c'est pas important. Ici, on va créer un script très simple, par exemple de changement de couleur. Donc je vais garder le start, je vais créer ici une public color, euh, qui va s'appeler C, voilà. Euh, au start, je vais aller faire un get component sur le mesh. Euh... Alors, c'est le mesh, c'est le renderer, pardon, pas le mesh renderer. Donc, le renderer, je vais aller chercher son matériel et je vais attribuer une couleur. Évidemment, je vais lui affecter ma variable C qui est en dessous, au-dessus en variable publique. J'enregistre. Je retourne dans Unity. Évidemment, si je sélectionne maintenant ce cube, on peut voir que euh, mon script il est ici et c'est noir par défaut. Donc, si je lance, pour observer. Est bien noir. Maintenant, imaginons que je modifie cette couleur, je la passe en rouge, et euh, évidemment, bah là il passe en rouge. Là, il n'y a pas trop de surprise. Maintenant, l'intérêt c'est que je vais pouvoir tout simplement enregistrer ce preset de la même manière que je le ferai pour un composant. Évidemment, on peut voir qu'il s'appelle démo, c'est parfait, euh, et euh, je peux de nouveau l'appliquer comme je l'aurais fait auparavant, mais je peux de nouveau le mettre par défaut. Ce qui fait que si maintenant j'ajoute un nouvel objet, euh, par exemple je prends une sphère, cette sphère, si je lui ajoute le script démo on peut voir que par défaut, la couleur que j'ai renseignée en variable publique est bien rouge. Donc ça fonctionnerait pour des boléans, ça fonctionnerait pour des variables, si j'avais des points de vie et autres. Si par exemple, bon, ça a que peu d'intérêt, on pourrait le faire directement en le désignant dedans. Mais là, le gros avantage, c'est que je pourrais aussi maintenant la changer en bleu. Une fois que le preset est... A été modifié évidemment vous pouvez voir que lui il reste en bleu bon voilà ça peut être intéressant de le savoir aussi c'est quelque chose que je voulais vous présenter alors autre chose euh, toutes ces choses qu'on a modifié évidemment vous avez bien compris que vous pouvez faire ici remove from box collider défaut ça fonctionnera dans toutes les scènes mais ça ne fonctionnera pas dans un nouveau projet bien évidemment pourquoi parce que si vous allez au niveau de edit euh, project setting vous pouvez voir ici que vous avez euh, le Preset Manager qui est ici à gauche et on peut voir ce que j'ai modifié est ici par défaut on peut voir le Box Collider ici j'ai euh, le Preset Box Collider Alors, elle porte le même nom, j'aurais pu l'appeler Preset mais on peut voir par exemple pour mon script démo j'ai bien ici un Preset démo qui lui est appliqué euh, Filter ici euh, au Rigid Body, j'ai bien le Preset Rigid Body qui lui est appliqué et au Texture Importeur j'ai bien un Texture Importeur. Donc vous avez la possibilité ici de le faire aussi ici vous pouvez importer par exemple euh, depuis euh, quelques objets, vous avez surtout ici la possibilité de l'ajouter depuis euh, directement un composant, donc imaginons que je voudrais ajouter un, un preset par exemple euh, à mon script, voilà on peut voir démo, je pourrais, bon là il est déjà dedans évidemment je vais le supprimer avant ce serait plus simple de vous montrer comme ça donc je le sélectionne ici, voilà je fais moins il me semble, hop, moins alors je ne sais pas si, voilà, il est parti. Donc si ici si je prends Component, je peux aller chercher tous les composants et je peux aller chercher le script, voilà, démo, et lui affecter ici un preset. Et évidemment, comme j'ai que démo, voilà comment ça fonctionne. Voilà ce qu'il y a à dire sur les presets, alors il faut savoir qu'ils sont scriptables aussi euh, avec l'espace de nom Unity Editor dans les scripts, donc ça peut être assez intéressant, euh, voilà. Donc je tenais à vous faire part euh, de, cette, euh, de cette fonctionnalité qui est souvent euh, méconnue ou alors peu utilisée, vous pouvez voir qu'elle est très pratique. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez faire un tour sur upln.fr parce que vous avez souvent d'autres articles et d'autres informations. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.